Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va on va se présenter effectivement à, à trois et non pas, non, non pas à quatre. Effectivement, le, le groupe Montaigne à table est un, est un groupe d'échanges et d'initiative, un jeune groupe d'échange et d'initiative, hein, puisque on a lancé ce groupe en, en septembre 2021. Nous sommes une, une vingtaine d'enseignants-chercheurs de, de l'université à, à s'intéresser à cette à cette thématique autour de l'alimentation hein, qui inclut, je le précise évidemment, euh, le vin et l'ensemble des, des boissons. Donc un groupe euh, interdisciplinaire donc animé par quatre, quatre chercheurs. Je vais sauter une diapositive. Donc euh, Magali, euh, Magali Fleuro, Corinne Marache. Raphaël Schirmer qui s'excuse de ne pas pouvoir être là et moi-même, Philippe, Philippe Mézy. Donc ce, ce groupe hein, qui est voilà, en phase de, de construction euh, depuis, euh, depuis quelques, quelques mois, euh, vraiment a la volonté de faire croiser les regards autour de, cette, de cet objet qui est, qui est la nourriture, qui est, qui est le vin, euh, sous, sous différents aspects. Donc euh, véritablement euh, une démarche de, de réflexion scientifique mais aussi euh, une démarche qui s'inscrit dans différentes ambitions, comme on l'a vu pour les autres, pour les autres groupes, hein. véritablement de, de faire vivre euh, la recherche et d'essayer de croiser les regards autour de, de ces thématiques, autour de, de, de l'alimentation et de ces questions. Donc finalement, c'est un groupe ouvert, hein, évidemment, à, à tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à ces, à ces questions. Euh, L'ambition est aussi de, de donner de la visibilité. Euh, on s'est rendu compte que finalement, on était plusieurs à, à travailler sur ces thématiques au sein, au sein de l'université sans forcément le savoir. Et donc finalement, euh, ce que nous avons fait au cours de ces, de ces premiers mois, c'est déjà se rencontrer euh, et assurer cette visibilité au sein de, de l'établissement. Et on remercie évidemment l'établissement de, de, de soutenir cette, cette démarche de visibilité. Une visibilité aussi vers l'extérieur. Il nous semblait important, finalement, dans notre environnement, et au-delà aussi, euh, de faire connaître les, les recherches qui se faisaient sur ces, sur ces thématiques-là au sein de l'Université bordeaux Montaigne que finalement il y avait des, des ressources, des expertises autour de ces, euh, ces questions-là. Euh, ça a été vraiment le, le premier chantier que nous avons mis en œuvre, et on va vous donner un petit peu plus de, de détails dans cette perspective-là. La troisième ambition, euh, très forte au sein de notre, de notre groupe, c'est de favoriser les liens et les collaborations euh, Scientifiques à l'échelle locale. On parlait évidemment des, des liens avec d'autres établissements bordelais. C'est également le cas pour Montaigne à table. Les liens avec Bordeaux Sciences Agro ou les liens avec l'Institut des sciences de la vigne et du vin existent déjà. L'idée étant de les renforcer, de les développer bien évidemment à l'échelle régionale, à l'échelle nationale et internationale aussi. Et vraiment un, un objectif très fort autour de, de ces thématiques qui recueillent évidemment un écho très important. Et puis le, la quatrième ambition euh, qui était à, à la base de notre démarche est celle de la, de la médiation, euh, de la médiation scientifique, culturelle, de, de l'ouverture, euh, du lien aussi avec la politique de l'établissement sur l'alimentation, euh, sur les questions d'alimentation des étudiants, euh, l'alimentation des, des personnels. Il nous semble qu'au sein de l'université, il y a des compétences scientifiques de la part des enseignants-chercheurs sur ces thématiques-là qui peuvent servir à la réflexion de l'établissement pour améliorer l'alimentation des personnels et des étudiants. Et puis, développer, entretenir les liens avec, là aussi, notre environnement, que ce soit des musées, des éditeurs. C'est vraiment le souhait autour de cette thématique dont on s'est rendu compte qu'elle rencontrait une forte demande. Euh, au, niveau, au niveau social, et il nous semble que euh, notre université de sciences, lettres, arts sciences humaines, j'ai rien oublié ah, sciences science science humaines. Il nous semblait que, dans le domaine de l'alimentation et des boissons, euh, on avait un rôle à jouer. C'est-à-dire qu'on va retrouver souvent, effectivement, des, des médecins, des nutritionnistes qui, qui, qui ont une grande visibilité sur ces questions-là, et une légitimité évidemment très importante, mais il nous semblait qu'il était important que nous puissions faire porter notre expertise dans ce domaine-là, aussi à l'extérieur de l'université pour nourrir les réflexions qui portent aujourd'hui sur les questions d'alimentation. Donc on a engagé effectivement un petit peu aussi une cartographie pour faire un état des lieux de, de la situation et de ce qui se fait, déjà à la fois en termes de recherche et de formation. En partenariat notamment, on a beaucoup travaillé avec le, le SCD pour faire un état des lieux à partir de Halle et on a constitué une collection sur Hall autour de ces questions-là. Et on voit bien qu'il y, y a des thématiques comme le vin, évidemment, qui sont depuis longtemps très présentes, qu'on continue évidemment à encourager, à soutenir et à développer, les thématiques de l'alimentation et puis euh, des disciplines, hein, de la géographie, l'histoire, euh, on va retrouver de l'archéologie, d'autres disciplines qui sont représentées, et des formations. Euh, le groupe euh, entretient des, loin, des liens très étroits avec diverses formations que je vous ai que j'ai mis en évidence. Alors des formations qui, qui évoluent, hein, comme le master alimentation durable et, et résilience territoriale qui va, qui va apparaître à la rentrée de, euh, de septembre, le master d'études culturelles, langue, lettres et arts, qui a un, un, un, un séminaire autour des, des food studies depuis deux ans maintenant. Donc on a voilà, ce lien très fort avec les, les, les formations. Euh, les actions donc ont été évidemment euh, tout d'abord de développer les ressources euh, nécessaires à la mise en œuvre de recherche sur ces questions-là. Donc une politique d'acquisition a été mise en œuvre avec le SCD, de repérage notamment de la littérature grise. Il y a eu des, des travaux pour avoir finalement les, ces, ces ressources-là de, de master, de, de, de maîtrise sur ces thématiques-là, dont on s'est rendu compte qu'il y avait un, un, une vraie richesse au sein de, de l'établissement. La deuxième action que nous avons mis en œuvre, eh c'est de, de lancer un, un, un carnet hypothèse. Voilà, je vous ai mis une page de ce carnet hypothèse Montaigne à table, qui recense évidemment et qui relaie nos activités, qui présente les chercheurs qui sont associés à ce groupe et toutes les actions qui sont mises en œuvre autour de l'alimentation sur le, sur le campus et dans la, dans la cité. Donc ça, c'était dans ces domaines de visibilité. On a, comme je vous l'ai dit aussi, mis en œuvre, ça va un peu vite, un, une collection sur sural qui fait apparaître finalement et donne de la visibilité à tous les travaux que nous pouvons publier les uns et les autres autour de ces thématiques et on s'est rendu compte qu'il y avait finalement trois, trois thématiques assez fortes qui faisaient l'identité de l'établissement sur ces questions là. La première thématique c'est tout ce qui concerne l'imaginaire des nourritures, tout ce qui concerne ce qu'on va retrouver en, en, en littérature en particulier la thématique aussi très forte évidemment autour du vin je dirais dans toutes les disciplines évidemment c'est pas une surprise à Bordeaux que tout ce qui concerne le vin soit très développé mais voilà de la littérature, de la géographie, de l'histoire des recherches dans ce domaine là et un troisième axe de réflexion qui est très présent c'est véritablement la question du lien entre les produits et les territoires une réflexion qui est menée à la fois par les historiens par les géographes et qui va porter aussi bien sur les territoires de la Nouvelle Aquitaine que sur l'Afrique et cet après-midi c'est une question qui sera, qui sera évoquée, là véritablement l'établissement je pense a une identité très forte et donc ce groupe a vraiment la volonté de partir sur quelque chose qui existe déjà et pour le mettre en avant très, très clairement. Et dans les actions que nous avons menées, et je vais passer la, la, la parole à Magali, nous avons aussi, depuis un an maintenant, commencé à, à organiser un certain nombre de séminaires de, de recherche avec toujours la volonté de se faire croiser différentes disciplines, différentes approches, différents territoires. Bonjour. Alors oui, euh, Philippe parlait tout à l'heure de croiser les regards et euh, pour la première manifestation, ce qui nous semblait important, c'était quelque chose d'assez basique, c'est-à-dire apprendre à se connaître, savoir qui, travailler sur quoi. Euh, et donc on a centré cette première manifestation sur la communauté Bordeaux-Montagne. Pour illustrer aussi la pluridisciplinarité des études sur l'alimentation au sein même de Bordeaux Montagne et forcément c'est Michel de Montaigne qui nous a semblé tout indiquer pour commencer pour ouvrir le bal des manifestations. On a donc entendu Violaine Giacomotto, Anne-Marie Cocula, Stéphanie Lachaud et j'oublie Philippe aussi, mais il y avait quelqu'un d'autre Non, je crois que c'est tout. Et donc, voilà, tout ce qui est, tout, tout le, le, volant, le volet des, de l'alimentation et du vin dans les écrits de Montaigne, euh, avec un regard croisé de tous nos chercheurs. Euh, et c'était très intéressant et les étudiants aussi étaient très intéressés. On avait pas mal d'étudiants pour cette manifestation. Euh, voilà, donc on essaie de, aussi d'encourager la venue de, des étudiants. Ça n'a pas toujours été facile. Euh, mais en tout cas, pour ce, cette première manifestation très pluridisciplinaire, ça, ça a plutôt bien fonctionné. Euh, et puis, la deuxième manifestation avait pour but de mettre en lumière les différents projets qui était soit en cours, soit tout récemment terminé pour, pour theresma notamment le projet de, de Corinne et Philippe. Et donc le but était de savoir également ce qui se faisait chez nous, quels étaient les projets en cours et comment peut-être certains pouvaient, pouvaient s'y associer et avoir vraiment une idée de, de ce, qui se faisait, ce qui se faisait ici. Euh, pour terminer cette manifestation, la manifestation pardon, nous avons entendu deux euh, jeunes doctorants euh, parler de leur, de leur thèse en cours, donc Méline et Casparian à nouveau. Euh, qu'on retrouve chez nous, ouais, voilà, qui, qui est très, très active, je crois, et qui avait déjà une bonne maîtrise de son sujet. Euh, Michael Pierre également pour SEMS, pour euh, qui nous a parlé du, euh, de transférer un modèle vitivinicole européen en Australie au 19e siècle. Euh, donc, ils ont profité aussi de nos questions euh, de chercheurs qui, euh, bon, on l'espère, ont pu faire progresser un petit peu euh, leurs recherche. Et puis, euh, la dernière manifestation, donc là, c'est le moment où nous avons invité euh, ou profité en tout cas de la présence de deux chercheurs étrangers euh, qui travaillent sur, euh, sur l'alimentation donc Stefano Magagnoli qui travaille sur le vinaigre balsamique euh, et euh, une collègue Kun Bing Xiao, qui vient de Chine et qui ont apporté également d'autres visions sur l'alimentation et aussi d'autres façons de travailler à l'étranger euh, donc, donc voilà les trois manifestations pour l'instant euh, comme le disait Philippe le but est vraiment de, de commencer à se connaître euh, et nous J'aimerais quand même préciser que tout le monde est invité. Vous êtes tous les bienvenus. Vous étudiants également. On aimerait effectivement pérenniser ces manifestations, faire en sorte qu'elles soient plus fréquentes à l'avenir. Voilà. Rapidement, il me revient de parler de l'avenir. Je vais être consiste, c'est promis Nathalie. Euh, donc euh, toujours pour, pour euh, continuer sur ces, sur ces séminaires, vous l'avez compris, hein, jusque là, l'idée, c'était vraiment de se connaître et de, de discuter. Donc on va on va poursuivre cette interconnaissance, notamment en, peut être en organisant une journée sur les formations euh, qui euh, évoquent hein, ces questions des, des food studies dans notre dans notre établissement. Euh, mais on souhaiterait vraiment renforcer euh, le caractère recherche de ces séminaires euh, en invitant des chercheurs d'autres universités françaises et, et étrangères, toujours avec ce caractère pluridisciplinaire qui est, qui est le nôtre. Euh, L'autre perspective que l'on souhaiterait vraiment renforcer, c'est continuer d'accompagner, d'encourager et d'encadrer des, des projets étudiants autour de ces food studies. Alors, Évidemment, ça peut se faire dans le cadre des, des, des mémoires de, de recherche que l'on encadre, mais aussi de doctorats. Hein. Il y en a de plus en plus qui se spécialisent sur ces, sur ces questions des food studies d'amont en aval, hein, de la production à la consommation et à la, et à la commercialisation. Des stages également et des projets tutorés. Et là, c'est en lien, comme le disait Philippe aussi, avec la politique d'établissement. Un exemple un seul, cette année, un projet tutoré du master d'été occupé, dynamique des territoires, qualité, origine des produits, a travaillé justement sur les perspectives de production projet d'agriculture urbaine qui était potentiellement réalisable sur les, les parcelles dont nous sommes affectataires à l'université. Donc c'est intéressant de voir comment la formation véritablement et la politique d'établissement peuvent, peuvent résonner. L'idée également, c'est de poursuivre donc ces partenariats hein, qui, euh, que l'on appelle de nos voeux et, et qui effectivement nous ont conduit aussi à réaliser ce, ce groupe de recherche interdisciplinaire. Il y en a qui sont en train de se formaliser, par exemple avec le musée de, des arts déco et du, et du design, beaucoup de partenariats également avec l'Institut du goût Nouvelle Aquitaine, avec la Cité du vin, l'INAO, l'ISVV dont a parlé Philippe tout à l'heure. Bordeaux Sciences Agro, bien sûr. L'INRAE, par exemple, L'INRAE a fait appel à nous pour accompagner une recherche sur le cépage du Baco qui sert à faire l'armagnac. Une thèse est en cours en, en sciences dures et ils ont souhaité faire appel à une historienne pour accompagner cette, ce doctorant en sciences dures sur la recherche de documentation de documentation et d'archives, donc ça montre bien qu'on commence à se faire connaître sur ces spécialités-là et qu'on fait appel à nous pour des, des missions bien spécifiques et tout récemment, en fin de semaine dernière, il a été demandé à, à Philippe à l'occasion de, de la conférence internationale de l'IUHCA hein, l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation, Voilà, je n'ai rien oublié, euh, de présenter Montaigne à table. Donc ça veut dire que Montagne à table est repérée maintenant à l'extérieur et donc euh, Philippe a présenté euh, ce groupe Montaigne à table euh, euh, au cours du conseil scientifique de cette conférence. Donc euh, l'idée aussi c'est de bah, d'aller plus loin dans les années à venir. Hein. On n'a pas encore formalisé les choses mais euh, on souhaiterait euh, profiter de cette euh, synergie là que l'on crée entre nous pour essayer de déposer peut-être à moyen terme un, soit un programme région, soit plus, si affinité, nous verrons, mais en tout cas, il y a ça aussi qui, qui point dans les, dans les projets d'avenir entre nous.